Bon, alors je peux quand même vous dire quel perso j'aimerais voir arriver dans le jeu. Euh, surtout, leak ou pas leak. Mais euh, en gros, moi, ce que je veux, c'est Pepper Mario et Banjo Kazooie. Parce que ces persos... J'aimerais avoir Crash Bandicoot et ou Spirol dragon. Moi, en 2014, tout comme la queue de cheval pourrait représenter Chantae, réclamée par de nombreux fans... Ou zéro en tant que personnage pour émergé. pourrait très bien s'appliquer à Archeduc Ce qui est. À part peut-être un petit Skull Kid ou un petit Vlad de Golden Sun, mais ça, oui, ça, oui, ça oui, fait ça 10 ans. Comme personnage qu'on va avoir, bah, il y a Rayman. À peu près. Geno, dont on a déjà parlé beaucoup de fois sur la chaîne. Shadow. aura un personnage attend, de Chronicle. On aura un personnage de On aura un 製品 1年